Salut, salut, ici c'est Rex Potam. Alors aujourd'hui nous continuons donc sur le sur le Requiem, c'est le deuxième morceau euh, qui est donc le Kyrie, Kyrie Christé, Kyrie Leyson. Euh, c'est une broderie en ré mineur sur un thème qui est présenté par les, les contre-ténors d'abord. Kyrie! Voilà, donc c'est le thème. Euh, le Christé, lui, euh, par contraste, est beaucoup plus puissant avec euh, des interventions du, du cœur très énergiques sur le, sur le champ du soliste. Et enfin, le retour du Kyrie avec une intervention finale du soliste pour euh, clore ce petit morceau. Donc nous allons l'écouter et euh, à la fin n'hésite pas à me donner des commentaires, en particulier ce que j'aurais voulu savoir c'est comment bah, tu ressens ce qui riait tout simplement. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais peut-être pressenti Est-ce que tu aurais vu quelque chose, d'une façon différente d'écrire euh, N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de toute manière je répondrai. Euh, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu, tu peux aussi t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche. Et bonne écoute à toi. Christ Christ Christ Christ, Christ. Christ. Christ.